Salut tout le monde, bienvenue à Weedman, dégustation numéro 4. J'ai reçu une enveloppe, cadeau d'un abonné. Euh, regarde ton timbre pour être bien sûr que c'est toi. Je sais pas si tu mis un petit message à l'intérieur. Donc on ouvre ça. Je suis vraiment gâté, euh, c'est le temps des fêtes, ça paraît. Merci à Denis qui s'est procuré euh, un T-shirt Weedman. Il y a un petit message. Ok, je l'ai. Diamond OG. Euh, sûrement 20% de THC, vraiment fort. Tu iras faire tes recherches. Bon joint de ton abonné Tom. Alright, euh, finalement, le jour est arrivé, Tom. On va mettre ça ici dans plusieurs hyplocs pour euh, camoufler l'odeur. C'est quoi? C'est Diamond OG? Diamond OG? On va le voir sur les flics j'étais sur le site. Diamond OG, hein, c'est connu, on connaît ça de nom. Hein? C'est un indica, euh, en général, 18.5% de THC. Euh, je suis en train de lire le texte dans Leafly. Donc, le Diamond OG, c'est un résultat d'une variété qui a été croisée avec le OG Cush. Et... OK, c'est écrit. Le Diamond OG, c'est un résultat d'une variété qui a été une variété inconnue, mélangée avec de l'oji-couche, et a un arôme de oji, de citrus, pain, supported by fuel understone. Undertone. Le fuel, je sais pas si c'est le gazi, gazi, je ne sais pas si en français ça voudrait peut-être dire diesel. Hein, on sait que gazi, c'est gaz, gaz, diesel. Euh, je vais aller m'informer encore là, aux, personnes, euh, aux personnes qui, euh, qui vont être capables de me donner la réponse. All right, all right. Ça a posé presque que je recommence la vidéo, mais là on y va. Daimunoji, merci Tom. Belle cocotte ici, on sort la loupe. J'ai hâte de le sentir. Hein? Euh, on recherche vraiment le goût le gazi. Là. De manque de préparation ici alright c'est cool mais c'est drôle je goûte le petit goût de citrus c'est un peu de je trouve que c'est OG Kush avec euh, citron un peu je trouve pourtant le citron souvent souvent avec les sativa cocotte vraiment dense Elle est très belle la cocotte. Euh, elle, elle est différente même un verre, euh, un verre un, un, un verre un petit peu pâle, un peu jaune. c'est vraiment du euh, comme ils disent peut-être un peu même le pain. Ce qui est intéressant avec les, les cocottes de qualité. On est capable de détecter plus qu'une une arôme. Alright, j'ai graine ça. Alright. OK. Je l'imite au complet. Je suis content de mon petit kit, les boys. Merci vraiment, les gars. Euh, C'est incroyable. quelle semaine de cadeaux Ça, le Ouji couche le, le fameux gazi je le goûte je le sens vraiment moins mais plus euh, citrus citron pardon avec euh, pain Mais ben, tu sais que ça va être bon. Là. Merci Tom. Merci beaucoup. Euh, je sais que ça faisait longtemps là, que tu voulais que je fasse la vidéo. Mon vieux... Mieux vaut tard que jamais. Diamond OG. Cadeau de Tom. J'aurais aimé euh, utiliser un, un cote en verre, mais présentement, je l'ai laissé tremper dans l'alcool pour le nettoyer. Hier, j'ai fumé 2-3 joints avec le cote en verre euh, sans le nettoyer. Euh, tantôt, là, tu vois qu'il est vraiment sale à l'intérieur, c'est normal. Et puis j'ai aspiré euh, dans mon tube de verre euh, sans joint, juste comme ça. Il, il, tu, tu goûtes là, le goût là, un petit peu désagréable de de toute la petite cochonnerie, là, euh, qui est pognée dans le morceau de verre. Donc, euh, quand j'essaie des cannabis comme ça de qualité, là, euh, je pense que je vais vraiment, vraiment, je vais me procurer d'autres cotes en verre pour pouvoir en utiliser un propre quand l'autre va être en train de se faire nettoyer euh, dans l'alcool à friction, là. Euh, On utilise l'alcool comme ça, là, 70%. Tu laisses trem tremper euh, tes articles de... The Grinder, tes articles. Euh, que tu veux que le cannabis se décolle. Alright, on enlève ça. Diamond OG. Mon petit plaster. Alright. Faites attention à vous autres, là, les boys, euh, les cadeaux que vous m'envoyez, vous savez c'est illégal. Faites attention, je voudrais pas qu'il y ait de problème. Écrivez pas votre adresse de retour, c'est vraiment euh, courir après les problèmes. C'est sûr que si vous avez un permis pour faire pousser du cannabis, c'est autre chose. Euh, si vous m'envoyez du cannabis de la SQDC, c'est autre chose. Euh, mettez pas votre adresse de retour, les boys, s'il vous plaît. Alright, Diamond OG, Tom... Pourtant, ça le dit dans le nom, Diamond OG. Pourtant, là, la senteur, c'est pas vraiment flagrant, le gazi. Pas beaucoup le, le, le petit gazi. C'est quand même bon, c'est agréable. Oh, shit. Bon, je vais t'allumer, donner un petit coup trop fort, puis. Je l'avais bien, bien grindé, mais le petit morceau de cannabis qui était allumé, il a tombé dans mon cendrier. C'est rare, ça... Évidemment, quand tu grindes comme il faut et tu le roules bien, bien tout le cannabis il est rattaché ensemble. Il ne tombe pas dans le cendrier. Là. Je ne sais pas ce que c'est arrivé. Très agréable, très agréable. Mais le Diamond OG que j'ai en ce moment, euh, le petit goût gazi, là, euh, très faible. C'est vraiment là, citron, pain, un petit peu gazi. Très bon, très agréable. Puis, euh, il est fort, il est fort, euh, je dirais ça, du là, 18%, là, euh, mais c'est dur à dire, ça, c'est très très dur. J'ai fumé dernièrement, là, le, le Charlotte's Web, en revenant travailler, 5% de THC, 17% de CBD, et puis euh, un test à veille où je m'aurais fait avoir, euh, je, je m'aurais fait avoir, mais peut-être, parce que je fume pas beaucoup de CBD, je ne m'en procure pas assez, euh, écoute, je, je, quand je l'ai fumé, le Charlotte Web aujourd'hui, je, je suis toujours impressionné par le CBD. Je suis toujours impressionné parce que parce que j'aime ça. Puis ça bosse pas. C'est... Ah, euh, que oh, ça, c'est dur à expliquer. Ah, hein? oh, c'est dur à expliquer. Mais 17% de CBD, 5% de THC avec la cocotte, que, la qualité de cannabis que j'avais. Euh, t'es bien, t'es bien, hein? Ah ouais, ouais, ouais. C'est pour ça là, que quand t'essaies du 17% puis du 8% de CBD, ben le 8, euh, t'as de la misère à parce que tu le feels pas là. que t'es mis dans des gros problèmes pour que le 8%, ah, ok, moi ouais, ça marche. Mais ben, à 17%, euh, quand t'as pas de problème puis tu prends du CBD, ben là, que si je sais pas comment tu dois être, man, tu dois, tu dois, tu dois être bien super bien, man. Mais ben, c'est ça qui t'es un peu que t arrivé parce que, je, je, je, comme je te dis, euh, ça, va, ça va bien ces temps-ci. Euh, j'ai comme, mettons, réglé mes problèmes là, que j'avais... Euh, un beau mois de décembre, si tu veux, là. Mais quand j'ai ça aujourd'hui, tu t'as pas de problème, tu prends du CBD. T'as maintenant que ça va bien, man, ça va encore mieux, là, En tout cas, si t'es capable de mettre la main, là, euh, en haut de 14% là, pour cent de CBD, euh, si tu connais pas ça, si tu crois pas à ça, surtout si tu crois pas à ça, je te suggère de prendre un gros taux de CBD, là, En haut de 14, pour que tu puisses peut-être. Euh, si tu crois pas à ça pis que t'as mal, peut-être ça va être efficace, et tu vas le. Tu vas l'apprécier. Je suis en train de parler trop de CBD, là. On est vraiment dans le diamond OG ici. Mais si tu ne connais pas le CBD, là.. Euh, Essaye ça man. Essaye ça euh... Avec un petit taux de THC. Essaye ça, c'est. Merci encore là, pour le Charlotte Swebs. Euh... Merci à tout le monde, man. C'est vraiment incroyable. Il a un petit peu le goût de gazi, ok? Mais là, hier, j'ai fumé le. Pink, le quadro pink island OG Puff qui est gazi gazi gazi fait que quand je te dis je l'aime je l'aime le diamond oji je l'aime mais c'est juste pour te comparer l'arôme du gazi ça se compare pas avec le quadro pink couch même le quadro pink couch même c'est c'est juste ça là, tu comprends Il est très, très, très bon. Très, très, très bon. Euh, très bon. Euh... Là, il faut, faut, faut, faut, faut que j'arrête de me dire que le citron, c'est toujours un Sativa. Euh, non. Non. Euh... À la limite, j'aurais aimé ça que ça soit un hybride, quand ça goûte le citron. Mais il y a un petit goût de citron. Vraiment à peine. Vraiment à peine. Okay, vraiment à peine. Ça se compare pas là, avec... Euh... Comment ça s'appelle sur euh, du bon select là, euh, Le White Widow haze Ça ne se compare pas à ça. Ou ça ne se compare pas non plus euh, à ce qu'il y a là-dedans, là, le DT81. Là, en tout cas, peu importe, tu me suis. Mais euh, Diamond OG, un petit peu de citron, un petit peu de gazif. C'est vraiment un goût que tout le monde, pas tout le monde, pas tout le monde, il y a beaucoup de monde qui aime le goût euh, citronné là, du Haze. Euh, beaucoup de monde qui aime le, OG, le, le Gazi du OG Kush. Fait que Le Diamond OG, vraiment, euh, il doit être aimé par tout le monde. Non, moi je l'aime pas. Ok, ok, pas par tout le monde, mais par une grande majorité des gens. Euh, le Diamond OG, 4.5 euh, étoiles euh, sur 5 sur le site de Leafly. 387 personnes ont voté. Donc... Euh, 90%, c'est quand même excellent comme note. Non, excellent, c'est 100%! Alright. Puis la grosse effet de ce cannabis-là, c'est euh, être calme. Euh, je ne suis pas en désaccord, euh, mais je suis d'accord. Mais y'a-tu d'autres variantes? Euh... Relax, c'est ça que je t'ai dit. Calme, relax, c'est la même affaire. Euh... Ici, c'est ça. Je regarde ça, là. Toutes les affaires qui reviennent. Là. Quand que le monde vote à 45%, 40, 46%, 44%, 30%, 2%, 6%, 7%, 16%, 20. C'est des petits pourcentages. Il euh, euh, y a 2% des gens. Ça, c'est sur 2. Deux... 266 personnes. Sur 266 personnes, le 2%, ça fait 5 personnes. Il y a 5 personnes sur 266 qui ont dit que ça donnait de l'anxiété. Mais parce qu'il n'y en a pas. Le... En général, euh, l'indicat, ça ne donne pas l'anxiété. C'est vraiment le sativa là, qui te fait penser, penser, penser, penser. Euh, L'indica, euh, ça te fait penser aussi, mais moins, beaucoup moins. Puis le CBD, c'est un anti-pensage. Le CBD, c'est un... Personnellement, c'est un anti-... Euh, pas pensage, parce que tu penses pareil, mais c'est un anti-anxiété, le CBD, vraiment. Le seul pourcentage, là, plus haut que 50%, là, euh, il y en a deux. Euh, il y a 50% des gens qui disent qu'ils endortent. Puis il y a 69% qui disent qu'ils relaxent. Ce qui est tout à fait normal. Euh, seulement 30% des gens disent que ça donne un trip de bouffe. Souvent, ça, souvent, souvent vous le savez, là, euh, le cannabis, ça donne l'appétit. Euh, C'est pour ça qu'il y a des gens là, qui qui utilisent, qui prennent le cannabis pour avoir de la, la faim, Vous comprenez? Le cannabis est beaucoup populaire avec les gars que les filles. Euh, je sais pas si les filles ont peur de toucher au cannabis parce qu'ils savent que ça donne des tripes de bouffe et ils veulent pas avoir un surplus de poids. Ils sont en train de de faire des recherches en Israël. Euh, on ne parlera pas politique, on ne parlera pas de pays ici. Là, mais euh, sur un cannabinoïde, je ne veux, je, je veux pas me tromper. Okay? Je pense que c'est le THCV. Okay? Le THCV, s'ils si sont capables d'extraire ça, mon chum, et de faire des joints au THCV, là, 15%, là, tu sais, un cannabinoïde, là, THCV, c'est comme le THC, c'est comme le CBD. Le THCV, il enlèverait l'appétit. Putain, c'est malade là, là. Ils sont tous en train de, de, de... je sais pas comment ils font pour décortiquer ça, man. C'est euh, C'est au microscope, le gros, là, c'est malade, hein, man. Ils vont sont chercher un cannabinoïde pour crisser ça, pas crisser ça, là, mais de, remettre ça dans une plante pour qu'on ait bien du THCV avec cette plante-là. Beaucoup, beaucoup de recherches, les boys, euh, de, depuis que c'est devenu légal, là, euh, les, les, les chercheurs sont, ils font beaucoup de recherches. C'est sûr qu'il va y avoir de, de, des affaires différentes là, dans 2, 3, 4 ans. Euh, on, va en apprendre, on va en apprendre encore plus. Ils vont modifier des plans euh, pour nous donner des, des, des meilleurs produits euh, qui vont nous régler des problèmes précis. Euh, sûrement des joints pour que tu manges, des joints pour que tu arrêtes de manger. Euh, Peut-être que peut ça va être plus clair. Ça place que tu rentres là, puis ben, regarde, c'est quoi ta terpène préférée? Ben là, je sais pas, man. Ben, regarde, pour faire tes devoirs, tu reviendras. Je pense pas. Je pense que les gens, plus tard, ils, ils vont demander aux clients, euh, c'est quoi tu recherches. C'est sûr qu'en ce moment, c'est ça qu'ils font déjà, mais je pense que ça va être beaucoup plus précis. Beaucoup plus précis. Euh, ça va être écrit le pourcentage de terpène. C'est déjà fait avec le médicinal. Écrivent le pourcentage de chaque terpène. Alright les boys. Va t'acheter un T-shirt. J'attends le facteur. Va t'abonner sur mon Weed Indica Man sur Instagram. Et n'oublie pas de cliquer sur ma story. Hein? Dans Weed Indica Man, c'est ça que j'utilise beaucoup. Je vous annonce les, prochains, les prochaines vidéos. Euh, je vous annonce des petites nouvelles, les, des, des baisses de prix, les nouveaux produits. Vous cliquez sur, mon, euh, sur ma story, sur ma photo. C'est quoi une story, hein? vous le savez très bien, euh, c'est un message qui dure moins de 10 secondes puis que ça s'efface après 24 heures. Donnez un pouce à la vidéo s'il vous plaît, continuez à m'encourager, c'est super gentil. On se revoit très bientôt.